Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette très très rapide, très très saine, très très gourmande. Alors en fait on va tout simplement faire un mug cake cookie healthy, si on veut le rajouter. Qu'est-ce que c'est qu'un mug cake Au cas où si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un cake dans un mug. Tout simplement. Donc du coup, je vais vous présenter les ingrédients. On va tout mélanger dans le mug. Ça cuit entre une et deux minutes. On déguste, on se fait un petit plaisir. Et puis bah, ça sera tout beau. En fait, c'est une recette très rapide, mais je, je, me, je me suis dit que j'allais quand même vous la présenter. Parce que c'est vrai que des fois, quand un midi ou un soir, on est tout seul, on a envie d'une un, petite note sucrée, d'un petit plaisir. On n'a pas forcément envie de se taper une barre sneakers glacée. Après, si vous n'avez pas envie, moi, je comprends pas. Hein. <rire> mais voilà, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir plutôt avec des ingrédients hyper faciles à trouver et ben moi je vous propose cette recette allez je vous présente les ingrédients alors pour cette recette vous aurez besoin d'arômes de vanille d'un œuf, d'une pincée de sel de sucre complet de farine d'huile de coco de pépites de chocolat et de levure chimique alors donc vous prenez votre mug on ajoute notre huile de coco déjà fondue donc, vu que je suis totalement honnête avec vous, on a eu un petit souci de caméra, euh, du coup je ne vais pas tout recommencer. J'ai euh, ajouté mon huile de coco, mon sucre euh, complet, ma vanille et mon œuf. Et j'ai touillé. Et j'ai ajouté ma levure aussi. Et j'ai touillé encore. Et donc là, je rajoute ma petite pointe de sel. Et là, on va ajouter la farine. J'ai vraiment pas une très très bonne idée de mettre ça dans une assiette. Hop, et on touille encore. Hop, et je rajoute mes petites pépites de chocolat. Donc, vous voyez, au niveau des, euh, des ustensiles, il faut juste une cuillère et un mug. Rien de plus compliqué. Et un micro-ondes. Hop, voilà, donc là, du coup, j'ai ma pâte. En fait, ça vous fait une pâte à gâteau euh, toute basique. Vous essayez de racler un petit peu sur les bords pour que ça soit un petit peu lisse, on va dire ça comme ça. Et là, en fait, je vais tout simplement le mettre à, à dire 1 minute 30, tout dépend de vos micro-ondes, il faut tester. Et puis, bah après, il faudra euh, juste le déguster, quoi. Allez, je vais faire cuire tout de suite. Et voilà, votre joli mug cake, 1 minute 40 exactement au micro-ondes. Et ben là, vous avez plus qu'à déguster. Veuillez, hein, que le temps que je parle, comment est-ce que ça réduit Et petite dernière information pas des moindres, cette recette ne peut pas être faite sans le mug tout faire avec amour. Monteur, mettez des cœurs partout. <rire> Donc voilà, ben écoutez, je vous laisse refaire cette petite recette. Quand vous êtes seul à la maison et que vous avez besoin d'un petit moment réconfortant, mais tout en restant sain. Et puis voilà, j'arrête de parler parce que cette vidéo est assez courte. Donc ça sert à rien que je la rallonge en blablatant. Donc n'hésitez pas à me dire euh, si vous voulez plus de vidéos un peu healthy, saines, sans beurre, etc. Et puis bah, je m'exécuterai. Et bien bah, écoutez, je vous laisse euh, vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, la partager, faire plein plein de trucs avec ma vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine recette. Vidéo, vidéo de recette. Ah, oh, je suis fatiguée. Salut